Conduis-moi Seigneur, ô Jésus, conduis-moi, Amen, conduis-moi Seigneur, ô Jésus, conduis, conduis Seigneur, oh Jésus, con Jésus conduis-moi chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, oh Jésus, conduis-moi, Amen. Oui, parle-moi Seigneur, oh Jésus, parle-moi. Amen. Parle-moi, Seigneur. Oh Jésus, parle. Jésus, parle-moi chaque jour, chaque nuit. Par la force du Saint-Esprit, parle-moi. Oh Jésus, parle. Jésus, parle-moi chaque jour, chaque nuit. Par la force du Saint-Esprit. Parle-moi, ô oh Jésus, parle-moi. Amen. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre. Euh, psaume chapitre 27, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 27. Psaume chapitre 27, nous lisons la parole de Dieu.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 Dans les cieux, sur la terre, terre, à notre Dieu, dans les cieux, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout lui est soumis. Nous sommes soumis au notre Dieu et nous te remercions aussi de ce que tu témoignes ton autorité par-dessus toute chose et que tu te demandes que réellement que tu es le Dieu qui domine sur tout. Que ton nom soit vraiment célébré et béni encore. Euh, à ces instants, mon bien-aimé Père Saint, Dieu, parce que Tu nous as accordé la grâce d'avoir le souffle de vie et Tu nous as permis aussi, Père oh Dieu, de nous tenir encore debout aujourd'hui dans Ta maison à Toi, pour que nous puissions réellement élever nos voix devant Ton trône de grâce, de miséricorde. Seigneur, notre Sauveur, nous avons vraiment soif de Toi, nous avons vraiment besoin de Toi pendant ce temps de pouvoir réellement revenir à Toi de tout notre cœur, mon bien-aimé Père Saint, Dieu. Oh Dieu, nous voulons Te chercher de tout notre cœur. Nous voulons réellement réavoir cette communion comme au jour d'autrefois, être servant de tout notre cœur, comme tu l'as toujours désiré, Père, au oh Dieu. C'est aussi notre désir, Père. Comme tu as toujours eu à avoir communion avec ton peuple, mon roi, mon roi, venons à toi, mon sauveur. Merci pour ce moment béni, Père, au oh Dieu. Merci pour le cantique, Père du Bisson, Dieu, que nous avons pu chanter de tout notre cœur, mon béni, qui console toujours nos cœurs, mon béni, Père Saint, Dieu. Louange et honneur à toi encore pour ce que tu fais, pour ton peuple qui est en connexion encore aujourd'hui dans différents endroits, différents pays, Père, qui sont aussi. Merci, si béni, mon béni, personne, Dieu. Nous te remercions parce que tu nous as jamais abandonné les sept au de Dieu. chaque jour. Tu es là pour pouvoir aussi nous éclairer, nous conduire encore davantage et nous garder, Père, pour ce grand jour que nous attendons devant de nos Pères. Merci, Père, béni encore ton fils et ton serviteur qui aillent pouvoir conduire encore les chants encore aujourd'hui, Père, saint Dieu. Merci encore pour chaque frère et chaque soeur qui se trouve encore en connexion, Père, saint Dieu, pour les techniciens, mon béni, ma personne, au Dieu. Chacun, nous te remercions pour ta présence et pour ta miséricorde, Père. Sois béni, glorifié. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir et nous remercions encore notre Dieu pour la grâce qui nous accorde de pouvoir nous retrouver encore aujourd'hui. Nous, nous saisissons toujours l'occasion que le Seigneur nous donne, comme il est euh, écrit dans les Saintes Écritures aussi, que. Un jour dans ses parvis vaut mieux que ailleurs et nous nous rassemblons parce que nous avons ce désir de pouvoir réellement aussi entendre la voix de notre Seigneur. Et nous le remercions effectivement pour toutes choses, comme la Bible dit que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel. Et nous avons nos cœurs et nos âmes vraiment tournés vers lui pour le remercier effectivement aussi pour sa fidélité qui ne cesse de pouvoir manifester effectivement à notre endroit, son soutien, son secours aussi qu'il nous accorde chaque jour. Nous remercions notre Dieu parce que il a dit plus que je vis, vous vivrez également aussi. C'est là que nous réalisons aussi que rien ne pourra nous arriver si notre Dieu ne le permet pas. Et nous savons que si nous vivons, c'est parce qu'il nous tient aussi dans, dans sa main et aussi qu'il nous conduit, qui nous éclaire, qui nous fortifie parce que il a aussi un but qu'il veut réellement aussi atteindre. Il a eu à pouvoir parler à Abraham effectivement, cet homme qu'il a choisi et qu'il a eu à pouvoir répondre aussi comme aussi un thématique aussi un, un exemple pour son action à l'endroit des hommes effectivement qu'il arrive à pouvoir témoigner effectivement que lorsque il, il pose un acte effectivement c'est avec un programme un plan qu'il le fait il ne fait pas en fait un, un choix pour une courte durée il fait toujours pour une trop longue durée c'est sa manière de pouvoir aussi faire et que nous puissions aussi réaliser qu'effectivement que lorsque il fait son choix qu'il s'est S'accroche aussi à une personne, ce qu'il prend soin de tout ce qui concerne effectivement la personne dans le moindre détail, et même si les choses paraissent effectivement aussi en ces moments difficiles et compliqués. Dans les scènes Écritures, nous avons effectivement des, des, des paroles et aussi des, des situations que le Seigneur est vraiment très sage, a permis qu'effectivement que. En fait, que nous qui hein, serons aussi dans la suite des de, de, de cours de l'histoire, effectivement, lorsque nous trouvons dans des moments tellement difficiles, nous puissions simplement jeter nos regards dans hein, ce que le Seigneur a eu à pouvoir faire avec ceux qui étaient avant nous, et que nous puissions voir aussi la fin de ces personnes. Alors, à ce moment-là, nous, nous prenons courage. Parce que dans les scènes d'Écriture, comme nous pouvons le voir aussi avec cet homme Job, et nous remarquons qu'effectivement, que, malgré que les situations étaient comme un pires pour Job, c'était un moment qui était aussi merveilleux pour cet homme parce que Dieu le faisait passer par cela pour qu'il enseigne les choses effectivement, mais tout ce qui lui appartenait malgré qu'il s'était décimé, Dieu avait quand même pris soin de cela puisqu'il lui a redonné au double, effectivement et même ses propres enfants aussi Dieu le lui a réellement donné vous savez, Dieu est sage dans sa façon de faire les choses, mais il reste toujours le même Dieu avec sa façon de pouvoir faire les choses, mais c'est notre conception en nous effectivement qui nous donne l'impression que c'est Dieu n'a pas fait comme cela, et pourquoi il n'a pas fait ça comme ça. Non, il, il prend soin de toi, il prend soin aussi de tout ce qui te concerne. Même si les moments sont difficiles, mais il a toujours la main, effectivement, il ramène, il rassemble, effectivement. Ici, dans le livre de, de, Gen de la Genèse, effectivement, au chapitre 15. Et nous lisons ici, je pense qu'au au verset, euh, euh, verset, verset 13, Genèse 15, euh, verset 13, on nous dit que et, et l'Éternel, donc, dit à Abraham, Abraham, effectivement, sache que tes descendants seront donc étrangers dans un pays qui ne sera point à eux et ils y seront donc asservis et on les opprimera pendant 400 ans, que le Seigneur soit béni. Et vous remarquez, vous remarquez très bien que là, le Seigneur parle effectivement à Abraham et en lui faisant voir effectivement qu'il aura une descendance, cet homme qui euh, posa la question au Seigneur que en réalité, voilà, effectivement que je m'en vais sans postérité effectivement, que Eliezer de Damas effectivement, ainsi de suite. Alors, Dieu lui dit qu'effectivement que ce n'est pas lui qui sera donc ton héritier. C'est-à-dire que quand Dieu appelle, effectivement, il va vraiment, il se soucie, il connaît, effectivement, aussi, et il se soucie de nous, et, et aussi, il va vraiment prendre soin de nous, de telle sorte qu'effectivement, que nous puissions aussi voir que réellement, c'est Dieu qui nous a appelé, et il est aussi tout puissant, il est aussi, il a tout effectivement qui est en lui, comme Abraham pouvait dire à son fils Isaac, l'éternel notre Seigneur, c'est pouvoir à lui-même de l'Holocauste, effectivement, c'est-à-dire qu'un Dieu qui pourvoit effectivement pour tous nos besoins, donc, il ne fait pas effectivement que sûr et certain que tu vas avoir effectivement aussi une postérité comme il lui a dit, regarde donc les, les étoiles du ciel, effectivement, tu peux les compter, Abraham donc eut confiance en l'éternel et ça lui fut, fut imputé aussi à justice, et c'est Dieu maintenant parle à Abraham et ce qui est extraordinaire, c'est que il lui parle effectivement de sa descendance comme si elle était déjà la palpable pour pouvoir arriver à pouvoir toucher, effectivement, qu'elle était là. Il lui parle, effectivement, alors que, comme nous l'avons aussi entendu, il a de cela, effectivement, que alors qu'Abraham ne l'avait même pas vu, en fait. Abraham ne l'avait même pas touché, évidemment. Et puis, il n'y a, a pas eu quelque chose qui, en lui, qui faisait en sorte qu'effectivement, que c'était à l'instant même. Non, en fait, c'était simplement que Dieu lui a fait donc la promesse, et puis il lui parle, effectivement, un rapport, effectivement, de ce qui va se passer, effectivement, à cette promesse. Ça dit que, pour, pour Dieu, c'était déjà quelque chose qui était accompli. Parce qu'il venait de pouvoir dire Abraham cela effectivement, parce que chapitre 15 où, où il a pas d'Abraham, c'est toi effectivement, si c'est le même chapitre que nous avons lu effectivement, mais de pouvoir lui parler effectivement là, et Abraham qui venait de pouvoir sortir effectivement marchant avec Dieu, il n'avait pas de postérité, mais Dieu lui dit, sache que ta postérité à toi. Et sera donc étranger dans, dans un pays, et puis il dit, on les opprimera pendant 400 ans. Ah, c'est comme si, mon Dieu, il dit, mais, mais vraiment, il pouvait dire effectivement que donc, ma postérité, donc, je serai pas là, et sera là, mais, elle va souffrir, elle sera étranger, elle sera asservi effectivement. Oh, frères et sœurs. Quand Dieu dit quelque chose effectivement il est divin, effectivement, dans sa façon de voir pour dire les choses, effectivement. Or, effectivement, quand il a dit cela, il savait qu'est-ce qu'il allait faire, effectivement, parce que ça semblait, effectivement, que c'est vrai que c'était des moments difficiles difficile, des moments d'oppression, on va les opprimer effectivement. Mais cette oppression, effectivement, ce moment difficile, effectivement, ils avaient un but que Dieu voulait atteindre. Parce que, vous remarquez très bien qu'ils étaient dans le Cana, dans, dans, dans le, dans, dans le Cachara, effectivement, donc ils ont quitté, effectivement, de, de pas d'abord d'Abraham, effectivement, et puis par leur parcours, effectivement, jusqu'à ce qu'ils soient dans une région, effectivement, avec Jacob, effectivement, où ils étaient, et puis la, la, la famine est arrivée, comme Jacob, euh, Joseph est parti aussi en Égypte, effectivement, vous savez. Et c'est comme ça que, ses descendants sont entrés donc en Égypte, effectivement, où ils étaient enfin, où, où, où ils ont été placés, effectivement, à Gossène, en réalité, effectivement. Si vous remarquez très bien que, lorsqu'ils sont entrés dans Gossène, Dieu avait pris soin que les lieux qu'on va le permettre de voir se trouver, ça soit un endroit fertile. Un endroit qui était tout à fait bien, effectivement. Parce que Joseph avait bien su quand il était passé euh, comme comme prince, effectivement, il avait pu avoir observé parce que Dieu l'utilisait, effectivement. Et quand il avait les choix, celui qui avait fait les choix, dire, bon, si on veut les mettre à Gossène, effectivement, parce bah, que c'était une partie tout à fait fertile. Donc Dieu savait effectivement l'endroit où il le mettait. Alors remarquez très bien. Quand c'est Dieu a parlé, effectivement, il avait dit à Abraham que. Et puis plus bas, effectivement, il dit que bon, ben, j'ai ferai en sorte qu'effectivement que ta possession puisse avoir telle, telle, telle portion. Mais ces portions, effectivement, aussi, étaient des portions qui étaient occupées, en fait, par des, des étrangers, des pays étrangers, enfin, d'autres tribus, effectivement, ainsi de suite. Et lui, il dit que il faut qu'il y ait quelque chose que tu dois qu arriver à pouvoir comprendre. Il consolait Abraham. En lui disant qu'Abraham, si je ne parle effectivement, c'est pour que tu comprennes effectivement dans la suite des temps, quand je pose un acte à ton endroit, même si ta possibilité après toi, effectivement, tu n'es pas là, donc j'en prendrai soin mais importe effectivement la situation, la ne peut-être pas voir effectivement qu'on peut dire oui, où il souffre effectivement non même s'il passe par la souffrance ce que moi je veille toujours alors il dit effectivement à Abraham en lui montrant que il dit mais il sera donc asservi pendant quatre à part sa vie, effectivement et il sera asservi etc. et puis il dit que je jugerai donc la nation à laquelle il serait donc asservi et puis il dit et ils sortiront donc ensuite avec des grandes richesses toi tu iras en paix vers tes pères effectivement tu seras enterré après une vie donc Dieu Dit ça à Abraham, au moment où il sautait, effectivement, qu'il avait encore, ah, vous savez, de longs jours devant lui, mais il lui dit que tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Donc il dit que la vie d'Abraham, effectivement, cet homme avait la grâce de savoir comment les choses allaient se passer avec lui et comment il allait partir. Dit que il dit qu'il allait vraiment vieillir, mais dans la paix, qu'il partirait effectivement dans la paix et que Dieu lui disait que je prendrai soin de toi. « Jusque à ta vie, effectivement, je prendrai soin de toi. » C'est la même chose que Dieu fait toujours avec celui ou cela. En fait, ceux qui appelle effectivement à pouvoir être effectivement à lui. Il prend soin, malgré les périodes qui sont difficiles, effectivement, même lors de pas pour rentrer à la maison, Dieu veille « on ne peut pas rentrer à la maison plus tôt que ce que Dieu a prévu pour nous, parce qu'il y a un travail que Dieu fait. Alors, il lui montre effectivement que non seulement pour toi, je prendrai soin, mais aussi aussi ta possibilité à toi. Et il dit, mais à la quatrième génération, je vais très bien, ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » C'est pour ça qu'il a eu à pouvoir prendre ce temps, effectivement, aussi. Et pendant ce temps, effectivement, il le préparait. Mais écoutez bien, il dit, quand le soleil sera couché, il a fait cela, effectivement. En ce jour-là, verset 18, l'Éternel fit alliance avec Abraham et il dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Ephraïque. Vous remarquez très bien, frère, c'est ça. C'est que Dieu est en train de pouvoir parler à Abraham ici, il lui montre en fait son amour, son amour à l'endroit d'Abraham. Abraham, Abraham n'avait jamais demandé des terres pour, son, pour sa postérité. Ah non, non, non, non, on n'a pas entendu Abraham dire, oh Dieu du ciel, donne les territoires pour, mon, pour mes enfants. Non, non, non, non, non, non. Mais Dieu simplement prend soin de ses enfants parce qu'il savait qu'Abraham aurait le désir que sa, sa postérité soit quand même en paix quelque part. Ah oui, parce qu'il ne doit pas être un peuple qui est errant comme ça, comme un sauvage non. C'est-à-dire que ces peuples-là, Dieu Dieu a pu sonder le cœur d'Abraham. Dieu a pu voir effectivement les désirs d'Abraham, effectivement. Il dit, je vais te parler pour que tu sois en paix. C'est pour ça que nous qui écoutons la parole de Dieu, qui sommes appelés de Dieu, effectivement, nous devons toujours tendre nos oreilles pour entendre, parce que c'est vrai que le Seigneur parle et tout le monde écoute, effectivement. Mais à toi, il y a des choses que Dieu te dit. Et pour lesquels tu dois vraiment prêter attention que c'est à moi que Dieu s'adresse. Pour que, même si dans ta marche avec Dieu, il y a des moments le plus difficiles, tu dois toujours te souvenir, mais qu'est-ce que Dieu m'a dit à moi? Parce que ce n'est pas la foule simplement auquel effectivement, il a parlé à la foule, non, non, en fait Dieu cherche toujours à pouvoir te parler à toi, il faut que tu entendes toi que voilà ce que le Seigneur m'a dit, parce que qu'est-ce que le Seigneur t'a dit à toi, pour que dans le moment difficile, tu vas dire, ah Seigneur je me souviens de ta parole adressée à moi, parce que quand on effectivement, tout le monde écoute, mais toi qu'est-ce que tu entends parce que cette parole-là qui, dans le mois difficile, effectivement, ça doit te tenir, effectivement. C'est comme ça même quand Dieu a parlé à Abraham en rapport avec Isaac. Il dit, mais en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il a parlé à Isaac, pas à l'autre, effectivement, mais à Abraham, pour Isaac, son fils. Donc il dit, mais en Isaac, effectivement, ici, tu auras une postérité. C'est pour ça que lorsqu'il les présentait tellement difficile pour Abraham, il se souvient parce que Dieu lui dit, mais viens m'offrir ton fils. Abraham se souvient "Non Dieu m'avait dit à moi que par Isaac ici, que j'aurais une postérité parce qu'il est l'unique enfant que Dieu m'a donné avec ma femme Sarah effectivement qui est stérile." Donc maintenant il me dit que maintenant que il me dit "Viens m'offrir cet enfant." Il y avait quelque chose sur lequel Dieu pouvait Abraham pouvait s'accrocher pour dire non, "Non non non non non non non. Dieu ne peut pas mentir." Même si c'est le moment le plus pire pour moi difficile difficile effectivement, il était impossible là. Il me demande maintenant, parce que ce n'est pas une chose facile. Il entend la voix de Dieu qui lui dit, « Prends cet enfant que tu aimes, tant tout unique là où tu as toutes les promesses dedans. Eh bien, viens me l'offrir. » En tant qu'un être humain, il pouvait paniquer. Il dit, « Oh, j'ai manqué à Dieu. J'ai péché contre Dieu. Qu'est-ce qui se passe effectivement que, que Dieu commence à me demander mon fils ici Et cet enfant sous lequel je compte, effectivement, s'il s'en va aujourd'hui, je n'aurai plus de possibilité. Alors » Alors il s'est souvenu que Dieu s'est adressé à moi. Il m'a dit, un Isaac ici, un Isaac ici, moi l'éternel, je vais avoir, tu vas avoir une possibilité à passer ton enfant ici. Et c'est comme ça qu'il tu aurais passer comme toi du ciel. Donc effectivement, c'est pour ça que quand il montait sur ce chemin-là, alors que l'épreuve était tellement difficile, il voit son fils qui aime tant, l'unique qu'il avait, et puis il voit le couteau, il m'a dit, l'enfant le, dit, mais papa, voici les couteaux, ça rentre dans le cœur, voici le feu. Où oui, est donc l'agneau pour les sacrifices Papa savait que c'était lui qui était l'agneau. Et papa n'a pas tremblé, parce que il y avait une parole de promesse. Il y avait une parole, effectivement, que le Seigneur avait adressée à Abraham personnellement. Mais toi aussi, tu dois avoir une parole personnelle que Dieu a eu à pouvoir t'adresser. C'est ça, ça dit que Dieu s'est révélé aussi à toi, il t'a dit ce qu'il va faire avec toi, ce qu'il va faire pour toi aussi. C'est cela que, quand même, <rire> les moments viennent tellement difficiles effectivement, dans la marche, il y a toujours quelque chose sur quoi je dois m'accrocher. Ma foi doit être ancrée sur quelque chose, pas dans l'air. C'est pour ça que quand nous écoutons la parole de Dieu, effectivement, on doit vraiment prêter attention pour entendre quand même que le Seigneur m'a parlé, quand même que le Seigneur a touché mon cœur. Donc, il faut, parce que c'est ces paroles-là qui me donneront la force, de voire continuer dans la marche, effectivement, tous les jours, parce que je sais que je le combat tous les jours, effectivement. Mais cette parole, effectivement, qui m'a été adressée, qui a touché mon cœur. Parce que, c'est vrai, quand on prêche l'évangile, effectivement, tout le monde, partout, entend, effectivement. Mais les problèmes c'est que, est-ce que c'est tout le monde-là qui est concerné par la parole Est-ce que toi, tu es concerné Est-ce que toi, tu entends, effectivement, que cela est un... Alors, c'est comme ça que Dieu lui fait comprendre qu'effectivement, que, oui, après 400 ans, effectivement, bam, la 4 génération, ils reviendront ici car ils étaient envoyés. Il dit, évidemment, alors, ça veut dire qu'il lui a fait comprendre qu'effectivement, que même s'ils si vont passer par ce moment difficile ta postérité à toi... Ne sera jamais abandonné, et j'en prendrai soin, et, et dans tout le moindre détail, effectivement. Et quand Dieu euh, les, les, a permis qu'il soit là-bas, c'était un, un, je pourrais dire, c'était un pays, effectivement, de refuge pendant un moment, pendant un temps, pendant que les temps de Dieu arrivent, effectivement, pour qu'il puisse arriver à pouvoir l'ordonner, le pays qui était occupé par quoi, ce qu'on appelle, effectivement, comme les, les fils d'Adak, de ceci et de cela, de cette manière. Parce ce fallait. Vous savez, la parole de Dieu a, a toujours à pouvoir agir au moment où Dieu a voulu qu'elle soit. Pour que vous puissiez comprendre clairement, effectivement, lorsque l'Écriture dit effectivement que voici donc la Vierge conservera. Esaïe vient de voir l'annoncer, effectivement, mais il y avait bien d'autres jeunes filles, effectivement, à cette époque-là. Et puis un an, deux ans, trois ans, il n'y avait aucune jeune fille qui pouvait arriver à pouvoir, une Vierge qui va pouvoir concevoir parce que ce n'était pas dans les temps. Et pourtant, la parole avait son efficacité. les gens peuvent dire, mais c'est pas possible, Dieu a parlé de cela, mais ça fait 200, ça fait, ça fait 100 ans maintenant, ça fait 200 ans, rien ne, ne se passe effectivement. Oh non, non, non, non, non, non, non, non, non, La parole de Dieu s'accomplit au temps marqué de Dieu, parce qu'à ce moment-là, tout ce qu'on appelle l'environnement, les circonstances, l'espace, effectivement, se rassemblent pour que la chose s'accomplisse exactement comme Dieu. Et parce que, vous savez, frères et sœurs, je pense aussi, mais, il y a une chose que souvent on ne réalise pas. En fait, le Seigneur a dit que mes paroles sont esprit et vie. C'est-à-dire que quand elles sortent, elles sont vivantes. Et bien sûr que oui. C'est-à-dire qu'elles elles, elles ont déjà la pensée et la vision exacte de Dieu, de la manière dont doit s'accomplir. C'est pour ça qu'on appelle la parole de Dieu. Parce que, comme la Bible dit, mais, il dit et la chose arrive. C'est impossible que ça puisse ne pas arriver. Parce que quand il dit que les eaux produisent des poissons de toutes espèces, effectivement, <rire> cette parole qui est sortie, comme nous l'avons eu à pouvoir l'entendre, elle va dans les eaux, effectivement, et elle avait la couleur des poissons. Elle avait la taille des poissons, le gros, le petit, le moyen, les petits-petits, les sardines, tout ça, oui. Donc, ce sont mais Toutes Tous les poissons que vous voyez, effectivement, que vous pouvez connaître, effectivement, ont été créés simplement par une seule parole. Elle sort, elle avait la vision de la beauté des poissons que vous admirez dans les aquariums, effectivement, le rouge, le blé. Donc tout ça, la parole avait cette vision. Donc quand il a dit qu'effectivement, que la Vierge le il savait que ce serait de temps avec Marie. Il savait que ce serait avec Joseph, parce que la parole avait déjà la vision de, de la Marie. Pas n'importe quelle Marie, mais celle-là, effectivement, qui était là, là, effectivement, Galilée, et puis avec, avec Joseph, pas n'importe laquelle, avec des circonstances, comme celle-là aussi, effectivement aussi, qui serait dans ce coin-là. C'est pour ça qu'il pouvait passer au-dessus de toutes les jeunes filles, parce que c'était celle là, jusqu'à ce qu'il arrive à ce moment-là. C'est pour ça que quand Dieu a parlé aussi de cela aussi avec la postérité d'Abraham, il dit donc il a déterminé un temps, à, à, comme il dit ici, effectivement, dit à la quatrième génération, donc Dieu content, effectivement. C'est pour ça que vous remarquerez très bien que le Seigneur, il traite avec Israël d'une manière particulière par rapport aux nations. Si vous remarquez très bien que avec Israël, il y a des dates, il y a des nombres, il y a des ceci qui sont manqués, Mais pas, pas les nations, monsieur, parce que on dit bien avec ces 70 semaines, vous ne trouverez pas ça parmi les nations. À la quatrième génération. C'est-à-dire que Dieu, il a une, une façon de traiter avec Israël d'une manière assez aussi précise aussi, du montre. Ce qui veut dire que ces gens-là... Quand cela s'est passé, effectivement, et puis bon, parce que quand Abraham est parti, effectivement, c'était resté la tradition orale, d'une certaine manière, de sa tradition orale, cest à ont passé, on va dire, effectivement. Donc, ils avaient compris qu'effectivement, que nous avons notre père, parce que, eh oui, les enfants d'Israël ne sont pas comme les autres nations du monde, effectivement. Ils connaissent même leur tribu d'origine, cest et cela, c'est-à-dire qu'ils savent d'où ils viennent. Notre père Abraham, et puis Abraham a eu Isaac, ils connaissent leur histoire. Donc effectivement, que les générations, les générations, il s'est passé, effectivement, cela, effectivement, et est, d'où est-ce qu'ils venaient, effectivement, et qu'ils étaient aussi des pèlerins, des étrangers, parce que Dieu leur avait promis par leur, leur, leur père Abraham, effectivement, un territoire dans lequel ils allaient posséder aussi leur propre territoire, donné par Dieu, effectivement. Donc étant, effectivement, pendant ces mesures d'esclavage, effectivement, alors ils pouvaient, effectivement, aussi, pendant un moment, compter quand même les temps eh bien oui, parce que vous direz, mes frères, pas possible. Mais vous souvenez que quand le Seigneur a envoyé Moïse, parce qu'il faut le lire, hein, dans les scènes Écritures, il a dit à Moïse, effectivement, mets ta main. Il a mis sa main, et c'était le premier et puis retourne ta main dans ton sein. Retourne, effectivement, et la main était tout à fait blanche. Parce qu'il faut que nous connaissions Dieu. Peu importe la situation. Regardez très bien. Puis il dit, jette ton bâton. Moïse a jeté le bâton, effectivement, le bâton est devenu un serpent. Et Moïse a voulu fouiller. Il dit, non, non, non, ne fouille pas. C'est là par la queue. Quand il s'est dit par la queue, effectivement, eh ben, c'est devenu en fait un bâton. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit Va voir les anciens d'Israël Oui Montre-leur ceci, et puis dis-leur que le Seigneur nous a visités. C'est-à-dire que s'il y a des anciens, c'est que ces gens-là connaissaient ce que les Écritures qu disaient. En fait, c'est qu'Abraham l'a possédé. Oui, bien sûr Parce que Moïse est né d'une tribu de lévites. Vous connaissez cela, non Bien sûr que oui. Donc effectivement il y avait donc euh, cette tradition qui, qui passait, effectivement, ils savaient, c'était pas des, des gens des nations qui savaient pas d'où ils venaient. Non, ils savaient que oui, Dieu a parlé à notre père Abraham. Et puis, pour aussi que vous compreniez, effectivement, ils avaient euh, euh, le signe d'alliance dans leur chair. Ils étaient donc circoncis. Quand vous les regardez, ils étaient différents d'autres nations. Ils disaient, mais nous avons un signe. L'alliance avec le Dieu du ciel qui a parlé à nous. Ça dit que Cela leur permettait d'être un peuple qui est consacré à Dieu dans une unité de foi à l'endroit des dieux, des dieux effectivement qui est le, les dieux de leur père Abraham. On dit le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, ça veut dire que pendant qu'ils étaient là, effectivement, aussi, hein, hein, ils, ils soupiraient un jour parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas rester dans l'esclavage pour toujours. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce cantique qui dit L'épreuve aura donc son terme. C'est pour ça, pendant l'épreuve, ne devenez pas fou pour commencer à pouvoir parler mal de Dieu. Ou pourquoi, si... En fait, quand on passe par une épreuve, l'impression que ça va durer une éternité. Mais l'épreuve ne dira pas une éternité. C'est un temps bien déterminé. On doit passer par des épreuves. Mais il faut qu'au travers de cela, effectivement, que nous puissions avoir la pensée de pouvoir savoir que hum, c'est Dieu ici, et il sait parfaitement très bien ce qu'il est en train de pouvoir faire avec moi, effectivement, aussi ainsi. Donc, pendant qu'ils étaient là, ils regardaient bien que, alors qu'ils pouvaient voir qu'effectivement, que le fouet des, des Égyptiens, tout ça, sont leurs dos. C'est comme si Dieu les avait abandonnés. Dieu n'avait pas abandonné parce que quand il va donc vers Moïse, il a dit effectivement, les cris, les cris de mon peuple sont montés vers moi. C'est-à-dire qu'il n'avait pas abandonné. Il dit parce qu'il attendait le temps. Oh, c'est parce que Dieu ne peut pas venir avant ni après. Et oui, ça nous demande de savoir. Il vient donc au moment qu'il a vraiment aussi fixé, parce que la Bible nous fait savoir que Dieu fait toutes choses par sa parole. Donc, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, alors il faut que, c'est pour ça que, ce qui est merveilleux, c'est que nous pouvons regarder qu'il est bon, notre Dieu. Comme le tous l'a dit, et Dieu fait toutes choses par sa parole. Et puis il dit, au commencement était donc la parole. C'est-à-dire qu'il était donc important que Dieu parle d'abord. Parce que s'il ne parle pas, il va faire quoi, en fait? Comment vas-tu savoir ce que Dieu va faire? Mais Il va te faire comprendre ce qu'il va faire. C'est pour ça qu'il faut qu'il parle. Alors, s'il parle, il dit une chose, la parole qui est sous sa bouche, effectivement, elle devra s'accomplir dans tout le moindre détail. C'est pour ça que vous vous entendez souvent euh, dire, ça, on ne peut pas vous supplier, frère, on ne peut pas vous supplier, soeur, d'être bon, d'être gentil, d'aimer Dieu, de pouvoir vous aimer. Non, on ne peut pas vous supplier, en fait. Est ce que, est ce que, en fait, ce qu'il y a, ce que nous devons savoir une chose, c'est que, pourquoi la parole de Dieu, on ne peut pas supplier quelqu'un Parce que... Que vous la croyez, mais que vous ne la croyez pas, nous l'avons toujours répété ici, parce que parfois, c'est une formule. Non, ce n'est pas une formule, c'est la vérité en fait. Votre incrédulité à la parole de Dieu ne pourra pas rendre la parole de Dieu inefficace. Ça, vous pouvez oublier. Vous pouvez douter, vous pouvez dire, non, ce n'est pas possible, j'ai prié, je ne vois pas le Seigneur qui me guérit. Non, en fait, il continue de guérir. J'ai pris, je ne vois pas des changements, c'est comme si, les... non, Dieu est en train de pouvoir faire des changements. C'est pour ça que c'est qui est qu important pour nous, parce que nous devons comprendre que prier, ça veut dire que nous supplions Dieu. Pas que nous obligeons Dieu. Dieu n... Je ne sais pas comment on pense, effectivement, mais Dieu n'est pas. Que Dieu me pardonne, pardonne-moi, Seigneur mon roi. Il ne peut pas être comme notre. Hein, où nous l'appelons à tout moment qu'il fasse comme si doit nettoyer notre or, que Dieu, que Dieu pardonne. C'est un peu cette attitude-là que l'on a. Parce que si Dieu ne me donne pas, moi je ne prie pas non plus. Donc, c'est comme il est obligé, tu dois me donner, comme ça je sens que je suis béni, et puis je te prie. Mais Dieu n'a pas besoin de quelqu'un comme ça. Dieu a besoin de quelqu'un qui l'aime, même s'il n'est pas béni, il l'aime toujours. Que okay, Dieu, même s'il n'est pas béni, il aime toujours, il est toujours dans la joie de pouvoir réellement pouvoir, parce qu'est-ce qu qui s'est qu passé? Est que, il a trouvé un trésor. Quand quelqu'un a trouvé un trésor dans son champ, vous n'allez pas les supplier. Il va aller vendre tout ce qu'il a parce qu'il veut acheter ces, ces, ces champs là Une fois qu'il a acheté son champ, c'est terminé. Vous comprenez Il a trouvé, il a appelé dans ce, ces champs-là. Il va tout faire pour avoir ces champs. Et si moi j'ai trouvé Dieu C'est le plus grand bonheur de ma vie, non Ah oui Je, je, je, je réalise que c'est une grâce extraordinaire parce que j'ai observé ces dieux dans tout le moindre détail. Comment je l'ai observé mais avec tous ceux qui m'ont précédé, qui ont placé leur foi là-bas, et qui n'ont jamais bougé, et j'ai vu leur fin. J'ai vu que, mon Dieu, ces gens ici, malgré qu'ils étaient dans le bas-fond, quand nous pensons à Job, il dit, mais il est descendu tellement dans le bas-fond. Même ses amis venaient lui dire, mais maudit Dieu, mais, enfin, mais, mais c'est pas possible, tu as péché contre Dieu. Sa femme dit, mais mon Dieu, meurt effectivement, l'homme est resté. Et ce que j'ai toujours eu à pouvoir dire, je reviens ici dans la dans, Genèse dans, dans, ici, ce que j'ai toujours eu à pouvoir dire, j'ai dit, Seigneur, tu sais nous instruire. Parce que nous, quand nous disons Job, nous voyons déjà la fin. Mais Job ne la voyait pas. Il savait même pas comment ça allait se passer. Il savait même pas parce que pour lui, il avait tout perdu. Enfants, maison, tous les biens, effectivement. Il comprenait rien. Il n'avait pas que, n'avait pas une, il vit une vision d'abord. Il m'entendait comme ça, je suis fort tenir. Non! Il ne savait pas. Il était comme toi et moi. On ne voit rien. Il dit, mais, ton gros, tout, per tout perd, effectivement. Il dit, mais, comment ces calamités m'arrivent? Les voisins, les amis, les frères. Quand il dit, mais, mais c'est parce qu'il a péché. Évidemment, parce que, naturellement, quand on le voit, il était un homme qui dit, mais, ça commence à voir tomber des épreuves comme ça. Mais, alors, toi, Job, tu as quand même manqué quelque part. Et puis, Job commence à pouvoir pleurer. Et puis, on lui dit, mais, maudit Dieu meurt, effectivement. Il il avait tout perdu. Donc, en fait, il n'avait pas l'espérance de revoir le encore ses biens. Personne ne lui a dit que non, genre, alors que pendant ce temps-là qu'il passait là, dans le ciel, il ne savait pas cela, dans le ciel. Dieu était tellement le cœur, vous, vous savez, il regardait avec autant d'amour, parce que Dieu ne cherchait pas le malheur, il, il aimait tellement Jean. Il en souffrait de voir, mais il voulait voir, mais est-ce qu'il dans cette difficulté, c'est Job. il va témoigner de moi, c'était pour toi et pour moi. C'est ça, la vie de Job, effectivement, a été passée comme ça pour que toi me dis, « Seigneur, vraiment, il ne voyait pas, mais il est resté ferme. » Donc, c'est veut dire que même moi aussi, aujourd'hui, quand je passe par l'épreuve, je dois me souvenir, non, Dieu soit béni. Il y a eu un Job. Et ce Job-là, effectivement, c'est pas qu'il avait mal à gérer l'endroit de nous, parce que Dieu a voulu rendre témoignage dans les cieux que j'ai un fils, j'ai un serviteur sur la terre. Satan dit, je vais te montrer qu'il ne peut pas t'aimer, effectivement. Satan fera la même chose avec toi, sœur. Il ne dit pas seulement que moi, je suis une petite sœur. Non! Quand tu aimes autant Dieu, Satan est contre toi. Et pourquoi que... <rire> on ne se rend pas compte aussi, effectivement, du degré de l'amour du Seigneur à notre endroit, effectivement? Et c'est comme cela que Job, au travers des, des difficultés qu'il est allé dans, dans les bas-fonds, ayant perdu tout. Tout ce qu'il avait. Vous savez, j'ai toujours eu à pouvoir dire Seigneur, j'en je, je, parle souvent, je dis ici, si, j'ai toujours dit, mais mon Seigneur Jésus, cet homme a pu aligner des cercueils, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, oui. <rire> qu'on peut dire oui, frère, effectivement. Juste rapidement, puis on retourne vite à Genèse, effectivement. Je crois qu'il. Il veut de Job, je pense qu'ici c'est là, oui. Job, au chapitre 1, il dit il a qu'à 6 botte. Oh, voilà. Mm -hmm. Et voilà. Ah. Voilà. Voilà. Ah. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. Mm -hmm. Et voilà. Verset 13. Job, chapitre 1, verset 13, il dit. D'abord, vous connaissez le verset 1, non Et c'est cela, que vous connaissez, je vais seulement lire un peu verset 13, il dit, ⁇ Un jour que les fils et les filles de Job... Ah, pardon, pardon, pardon, je vais d'abord lire un peu verset 1. Il dit ceci, euh, euh, euh, euh, euh, euh, il y avait donc, verset 1, dans le pays d'Utz, un homme qui s'appelait donc Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et s'est détournait du mal. Verset 2 dit « Il lui naquit donc sept fils et trois filles, ça fait dix. Sept plus trois, ça fait dix. » Et alors, on dit effectivement « Mille chameaux, ainsi, ainsi vous connaissez. » Verset 13 dit « Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leurs frères aînés. » Les fils et les filles. Hein? « Il arriva auprès de Job un messager qui dit... » Le bœuf labouré et les ânes passés à côté d'eux, des sabayants se sont jetés dessus et ils ont enlevé et ont passé les serviteurs au fruit de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint. Et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Vous vous rendez compte cest à dire qu'il était assis et reçoit la première nouvelle, nouvelle, qui est la mauvaise nouvelle. Et puis après, c'est la deuxième nouvelle encore, qui est toujours la mauvaise, effectivement. Parce qu'il dit, verset mais il parlait encore lorsque notre vent. Et puis au verset, verset 17, il dit, il parlait encore Lorsqu'un autre vin est dit, des Caldéens formés en trois bandes et se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore! Lorsqu'un autre vin et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, effectivement, moi seul, pour t'en apporter donc la nouvelle. Et vous remarquez L'homme était assis, heureux, après avoir prié, tout ça, tout d'un coup, le premier vient avec la mauvaise nouvelle, que la... on oh, les sabayens sont partis, le, le deuxième vient, et puis, et puis, et puis, jusqu'à ce que le dernier vient avec la nouvelle quoi Les enfants, tous les enfants, donc, après avoir perdu tout ce bien, à une journée. Et puis quoi eh bien, Ce sont donc ces enfants qui sont donc tous partis. Je crois, frères et sœurs, que <rire> entendre des nouvelles comme ça, nous attraperons une crise cardiaque. Et je crois qu'on verra seulement la personne tomber, succomber sur place, il est parti. Et voilà la, la réaction de Job, effectivement, comme l'écriture le dit, effectivement, ici, il dit, alors Job s'élèva, déchira donc son manteau et se s'érasa donc la tête, puis se dans par terre, il se et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que l'homme de l'Éternel soit béni. C'est quand même fort. C'est quand même fort, je pense que si nous nous étions dans cette position là effectivement de Job, mais je crois que la situation serait tout à fait différente. Donc nous comprenons que comme nous parlions effectivement de les enfants d'Israël enfin la possibilité d'Abraham, donc le Seigneur notre Dieu quand-il euh, Permet quelque chose, ce n'est pas qu'il abandonne, ce n'est pas qu'il veut te détruire, ce n'est pas qu'il va, va faire en sorte qu'effectivement... Non, non, non, non. c'est qu'effectivement qu il y a toujours un but qu'il cherche à pouvoir suivre. Et, et on montrait maintenant à Abraham effectivement ce qu'il en est de sa possibilité, effectivement. Donc Abraham était un homme qui, en vivant, même bien qu'il n'avait pas encore vu sa postérité, probablement effectivement qu'il avait seulement que qu'Isaac, il avait confiance en son Dieu, il avait foi parce que ce Dieu lui avait garanti, effectivement, lui montrant effectivement le bonheur qu'il a eu. Pourquoi d'abord Parce que d'abord, il fallait que Dieu observe d'abord Abraham pour voir effectivement aussi sa foi, pour voir effectivement aussi sa confiance, effectivement, en l'éternel, effectivement, comment il se comportait, pour que Dieu maintenant lui effectivement les choses. Alors nous comprenons maintenant qu'effectivement. Que, ce peuple d'Israël, effectivement, qui était donc en esclavage, effectivement, en Égypte, puisqu'ils avaient été donc enseignés, qu'ils avaient entendu, effectivement, que là où ils étaient, ce n'était pas le lieu que Dieu a voulu qu'ils soient, c'était un lieu temporaire, qu'ils avaient un territoire, effectivement, que Dieu leur avait donné, effectivement, parce que Abraham, leur père, le Seigneur, lui avait monté Je donne ce territoire, effectivement, à ta postérité. Donc, étant dans cette condition-là, ils savaient qu'un jour, parce que la promesse de Dieu était que je jugerais la nation à laquelle ils auraient servir et je le ferai donc sortir avec des richesses et je les conduirai donc dans le pays donc où coulent les lait et le miel, le pays donc de la promesse. Donc, pendant qu'ils étaient dans ces temps-là, évidemment aussi souffrant, ils savaient, ils savaient que l'Égypte n'était pas leur endroit. Ils savaient effectivement qu'un jour qu'ils allaient partir. Mais quel est donc ce jour en question Ils n'en en savaient pas. Mais voilà qu'un jour. Ils entendent quelque chose qui se passe effectivement de quoi que eh bien il y a un homme. Cet homme là c'est quoi c'est qui effectivement eh bien c'était donc Moïse. Moïse qui vint effectivement dans Goshen du côté de là où il se trouvait effectivement qu'il a pu voir les anciens et qu'il leur a parlé effectivement d'une certaine manière et puis le Seigneur avait dit à Moïse il dit mais parce que Moïse avait dit mais qui leur je dirais, qui m'envoie Parce que bon, bah, je dit, qui m'envoie hein, Parce qu'avec les souffrances qu'ils ont là-bas, ils sont devenus tellement, vous savez, c'est pas facile pour eux. Je vais lui dire, qui m'envoie vers vous C'est pour ça qu'il avait difficile. Il dit, va leur dire que le je suis m'envoie vers vous. Et alors, quand tu leur diras cela, il faudra leur montrer les signes. Les signes que je te donnés montrent-leur. À ce moment-là, ils vont arriver à pouvoir réaliser qu'effectivement, que, non, ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est que ce Dieu, effectivement, qui est en train de pouvoir... Alors, à ce moment-là, quelque chose va se passer. Vous savez, quand Moïse... Je pense qu'il se peut, peut être le trouver quelque part, effectivement, aussi, parce que... Juste, euh, les lire effectivement, aussi. Hein, euh, je pense, dans le livre d'Exode. Hein, c'est cela, oui, Exode. Au chapitre 3, évidemment, si. Euh, euh, Mmh, mmh. Mais ça aussi. Voilà, le chapitre 3, mmh. le verset, euh, verset 13, il dit ceci Moïse dit à Dieu, mais j'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai Le Dieu, le Dieu, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'il me demande quel est donc son nom, que leur répondrai-je Dieu dit à Moïse Je suis celui qui suis, et il ajouta C'est ainsi que tu leur répondras aux enfants d'Israël. Euh, c'est lui qui s'appelle Je suis, c'est comme ça de, m donc, Je suis envoyé vers vous Dieu dit encore à Moïse Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël L'éternel Le Dieu de vos pères Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac Le Dieu de Jacob m'envoie vers vous Voilà donc mon nom pour l'éternité Voilà mon nom, génération, génération Verset 16 il dit Va, rassemble les anciens d'Israël Et dis-leur le Dieu, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens, des Ébisiens, dans un pays où coulent les, les miens. Ça vous rappelle quelque chose, non Genèse chapitre 15, effectivement, où il parlait effectivement de ces, ces, ces, ces, ces, ces pays effectivement, qui étaient d'abord occupés par, il dit, mais jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens, arrive donc à son comble. Alors, il dit, oui. verset vers, vers, suivant, donc, il dit, mais, vers, euh, non, euh, Zubisien, pays, on a, verset 18, il dit, mais, ils écouteront ta voix, et tu toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire trois journées de marche dans les déserts pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller et ce n'est pas une main puissante. Vous vous souvenez, non? Verset, verset 20. J'étendrai donc ma main et je frapperai donc. J'étendrai donc ma main et je frapperai donc. Euh, je, frapperai, je frapperai donc et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges. Que je, que je ferai au milieu d'elle, après quoi, il vous laissera donc partir à l'Égypte. Je ferai de même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez pour à vide, ainsi, ainsi, ainsi, ainsi, ainsi de suite. Donc, effectivement, et c'était donc, c'est ce que le Seigneur a eu à pouvoir dire, effectivement, à, à Moïse. Et alors, vous voyez, vous remarquerez très bien que, après qu'il ait parlé, effectivement, aussi à Moïse, pour voir, effectivement, ici, dans le chapitre 4, lorsqu'il lui a parlé, effectivement, de pouvoir... Ah, attendez, oui, c'est... Mmh. Voilà. Ah, c'est cela, où je pense, c'est ça. Voilà. C'est ici, donc, au chapitre, chapitre, chapitre 4, effectivement, où quand il dit, Seigneur, Moïse répondit, il dit, voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel était un point apparu. L'Éternel lui dit, qui a-t-il dans ta main Et il répondit, une verge elle lui dit, mais jette donc la jette-la par terre. Il la jeta donc par terre, elle devint un serpent, Moïse fouillait donc devant lui. elle dit à Moïse, mais étends donc ta main et saisis-la par, par, per par la queue, il étendit donc la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Cela dit l'Éternel que ce que tu feras, afin qu'il croient que l'Éternel, que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mais, mets ta main dans ton sein. Il mit donc sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. Il dit donc, remets donc ta main dans ton sein. Il remit donc sa main dans son sein, puis il la retira encore de son sein, et voici, elle était donc redevenue comme sa chair. S'il si, ne te croit pas, dit l'Éternel, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu répandras, tu, tu, tu auras pris du, du fleuve, deviendra donc du sang sur la terre. Moi, bon, dit, Ah, Seigneur, effectivement, je ne sais pas parler. C'est ainsi que le Seigneur a envoyé ici, effectivement, aussi Aaron, effectivement, pour qu'il puisse être, effectivement, aussi son prophète, ainsi donc. Alors, c'est comme ça qu'il est donc, sont donc partis, effectivement, vers, effectivement, aussi, le peuple d'Israël, pour montrer. Le signe qu'effectivement, qu'ils voient, comme l'a dit, que les dieux de vos pères, effectivement, mettent à part. Qu'ils voient, qu'ils réalisent qu'effectivement, que maintenant les choses sont différentes. Pourquoi cela, mon frère et ma soeur Ce qui veut dire que lorsqu'ils ont vu réellement Moïse et qu'ils ont vu effectivement le signe, avant qu'il ait eu de pouvoir démontrer cela, effectivement, aussi du côté de Pharaon, il y a quelque chose qui s'est passé parmi le peuple. Ce qu'ils ont réalisé, quelque chose, c'est que le temps est complètement différent. C'est-à-dire que voici donc le temps de notre visitation. Ce qui veut dire que maintenant, c'est le temps où nous devons nous préparer pour partir. Vous avez remarqué, frères et sœurs, qu'ils ne sont pas partis le même jour. Et pourtant, c'était le temps. Je termine par ceci, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Lisons avec vous. Mm -hmm. Mm -hmm. Voilà, il dit ceci une chose. Voilà. Verset 1. Il nous dit euh, ceci. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Je pense que lorsque nous pouvons lire une telle écriture dans le Nouveau Testament, s'adressant aussi à nous, je pense que si nous pouvons voir le parallèle, en fait, avec euh, Israël, effectivement, et la promesse qu'effectivement que Dieu avait faite, et aussi l'accomplissement de la parole de Dieu en parlant de l'Exode. En fait, effectivement, nous devons croire aussi réaliser qu'effectivement que nous aussi, le Seigneur nous a fait une promesse, effectivement, c'était, vous savez, ça, c je ne dirait pas plus ou moins pareil, mais c'est exactement aussi la même chose qui se passe, effectivement. La manière dont Dieu a appelé Abraham, la manière aussi où Dieu a eu à pouvoir faire sortir aussi son peuple de, de l'Égypte où ils étaient, parce que l'objectif était qu'ils puissent entrer dans la terre promise. Et Dieu a démontré qu'effectivement qu'il était toujours présent parce que, comme nous savons, que la nuit c'est une colonne de feu, la journée effectivement colonne de nuée. Et Dieu a avancé comme ça avec ce peuple qu'il conduisait. Maintenant, observez une chose qui est très importante. Donc que pendant tout ce temps, effectivement, Dieu a montré à ce peuple que c'est lui qui a fait l'action, effectivement, pour le conduire, effectivement, dans cet endroit. Et quand nous regardons aussi, effectivement, comme nous l'avons dit, quand ce peuple a pu voir cela, effectivement, ils ont dit, mais c'est pour ça qu'ils sont sortis avec beaucoup de, de joie, parce qu'ils ont vu que Dieu a accompli en détail, effectivement, ce qu'il avait dit. C'est-à-dire qu'ils avaient réalisé, effectivement, que cet temps est le nôtre, et notre départ est là aussi proche, effectivement. Pourquoi Parce qu'ils ont vu des signes. C'est pour ça qu'on nous dit que pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous explique. Mm -hmm. Parce que vous êtes censé pouvoir, vous, frères et sœurs, connaître effectivement aussi quest ce qui se passe. Qu'en est-il Il ne faut pas simplement dire que... nous Non, il faut que vous puissiez avoir aussi la certitude, effectivement de ce que vous êtes en train de pouvoir vivre, pas simplement dans, dans, dans, dans la pensée de voir des « oh, non, non, il faut qu'on soit sûr, frère et soeur. Vous savez, ils ne se rendaient pas compte, effectivement, qu'ils étaient déjà dans le temps de l'Exode, en fait. C'est le temps de Vous savez, ça n'a pas commencé au moment où Moïse était en Égypte. Ah non. Ah non. Ah non. Non, non, non, non, non. Moïse était en train de préparer par les seigneurs pour ce temps-là. Donc, les jours qui cette que l'environnement déjà était déjà préparé. Moïse est venu au moment où Dieu, ailleurs, pouvoir maintenant dire, c'est maintenant le temps de sortir. Mais la préparation, et ce qui était nécessaire, c'était déjà avant. Oui, monsieur. Oui, madame. Parce que vous savez, frères et sœurs, quand Dieu veut faire quelque chose, l'environnement déjà. Vous savez, il y a un, un, un témoignage que j'ai eu à pouvoir, entendre je crois que vous entendu, en C'était en Inde. Et il y avait un jour, les gens étaient assis tranquilles. Et puis à un moment, ils voient quelque chose qui se passe, c'est que les oiseaux commencent à pouvoir s'envoler, s'enfuir. Il regarde effectivement les animaux qui étaient tout près du mur, effectivement, qui pouvaient s'abriter au soleil, qui commencent à pouvoir fuir le mur et se mettre au milieu. Les gens ne comprenaient pas. D'abord, les oiseaux sont partis. Et puis les animaux commencent à pouvoir chercher, à pouvoir se trouver dans un endroit un peu plus différent, que l'endroit habituel, ils sortaient. Et ils disaient, mais c'est un phénomène anormal, ils ne comprenaient rien. L'être humain ne comprenait rien. C'est quelques temps après. Qu'il y a eu un violent tremblement de terre qui a fait que le mur se sont écroulés, Effectivement, les hommes sont morts, mais les animaux étaient déjà, c'était déjà retirés. Effectivement, ils se sont mis à endroits tel que quand le mur se croulerait. Ça s'est passé même dans le déménage. Effectivement, ça veut dire que avant que les tremblements de terre puissent avoir lieu, il y avait déjà quelque chose qui s'est préparé où la nature sentait déjà. C'est pas au moment où il y a eu la de terre, non. Avant, tout autour. Voilà. Donc, et comme l'écriture le dit aussi que pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrire. Puisque vous savez vous-même hum. que les jours du Seigneur viendront comme un voleur dans la nuit. Car les hommes diront paix et sûreté sur la terre, alors une ruine soudaine le surprendra. Alors, l'écriture nous fait savoir une chose. Quand les hommes diront donc paix et sûreté. Je l'ai le répéter à cet endroit. Nous entendons effectivement combien, d'ailleurs aujourd'hui nous sommes, dans le confinement, nous entendons combien le monde, quand je vis la carte, oui, géographique, oui, tout est presque rouge partout. C'est-à-dire que tout le monde, tous les pays sont donc contaminés. Et j'ai vu aussi que le président, le président, ministre de la Santé, quand il est dans l'hôpital, il a pleuré, effectivement, les émotions qui se sont, sont manifestées, effectivement, et aussi au niveau du gouvernement, la grande panique qui se passe actuellement, aujourd'hui. En fait, ce que vous ne comprenez pas, ce que beaucoup de gens meurent, pas par cela, mais aussi par l'angoisse. La peur, en fait. Vous voyez voir comme... Les journalistes parlent effectivement, ils mettent déjà la peur dans les gens, ils parlent avec ah, lui Donc, les journalistes, déjà eux-mêmes, vous mettent dans l'angoisse. Puis avec les nouvelles, oui, si c'est 10 millions, etc. Tout ça, humain, la peur qui va... Parce que tu vas sortir, maintenant, tu vas aller où Parce qu'à l'extérieur, c'est le corona. À l'intérieur, c'est le corona. Donc, tu vas aller où Même si tu as 500 masques sous ton nez, tu vas quand même l'attraper un jour. Vous savez que la plupart de tout le monde, effectivement, ici, dans tous les pays, ici, ils sont déjà positifs. Vous me regardez, Mais je vous l'ai dit. Autrefois vous ne me croyez pas quand j'avais annoncé ici en disant que c'est le virus de la grippe. J'avais dit ça ici, je disais bon, il est, il est peut-être fou, il est malade, il n'y a pas de problème. Mais après, qu'est-ce qu'on vous a raconté Quand vous avez eu des, des messages que vous recevez maintenant, les docteurs, les médecins, même ils disent mais il faut qu'on puisse poursuivre même le gouvernement parce qu'ils sont train de pouvoir mettre les gens en panique pour rien. Que, ce qu'il ce qu y a, c'est qu'en fait, vous, vous pouvez l'écouter vous-même. Faites-moi, je oh, ne l'ai pas. Oh, le respectons. cest <rire> à dire qu'il faut que vous compreniez, et je l'avais toujours eu à pouvoir les dire. Que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être dans l'angoisse, dans la peur. Qu'est-ce qui va devenir demain Demain, il y aura toujours un soleil. Oui, vous pouvez l'écrire. Il y aura toujours un soleil qui va aussi... Mais quand je dis, je parle du soleil toujours, il y a quand je parle, je dis mais cette période ici, ça va passer. Oui, monsieur, ça va passer. Et notre Seigneur ne revient pas dans cette période ici. Non, non. Comme je l'avais toujours eu à pouvoir le dire, les gens vont penser que le Seigneur revient. Il n'est pas comme ça, notre Dieu. Il nous dit bien que quand les hommes diront paix et sûreté, ça veut dire qu'on va atteindre un moment de sérénité où tout le monde se sent bien en sécurité. C'est ça que nous avons conquis, nous avons le vaccin, nous avons ceci, et aucune maladie ne peut rien nous faire, effectivement. Alors, quand les hommes. Il a bien dit que. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ça veut dire que quand un voleur vient, il va faire de bruit. Il ne fera pas de bruit. Donc c'est pour ça que n'ayez pas peur. Je n'ai pas dit que bon, ne mettez pas, enfin, comme, comme il demande effectivement, protéger. Mais ça, c'est. J'ai dit, mais il n'y a pas d'angoisse pour le peuple de Dieu. Parce qu'ils savent une chose qu'il a dit, je suis l'éternel, ton Dieu, qui guérit toutes. Et quand la a dit toute la maladie, même le Covid-19, même ceux qui vont encore inventer dans les jours à venir, nous, nous devons avoir l'assurance dans notre cœur. Nous devons marcher avec la paix, pas marcher avec l'angoisse de ah, 10 millions, 10 millions. Nous sommes des croyants, nous pouvons prier pour que tous ceux qui sont nos soins intensifs, que Dieu étende sa main, qu'ils sortent. C'est ce qu'on nous demande aussi, prier pour les autres. Même s'ils ne croient pas, Mais nous prions quand même que, réellement, que le Seigneur éteigne sa main pour que notre désir, ce qu'on nous donne la possibilité de pouvoir. Alors, souvenez-vous simplement que quand ces choses commencent à pouvoir se passer, c'est que nous sommes dans un temps tout à fait particulier. Donc il faut que nos habitudes, pas comme on dit maintenant, il faut. Non, ça à que de, la prière change. La façon de pouvoir s'approcher de Dieu change et nous observons effectivement comment Dieu comment Dieu fait les choses effectivement et cela. Que Dieu soit béni. Nous allons prier. Merveilleux, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Merci. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, me garde à Lui à jamais Merveilleux et mon sauve, mon Dieu, mon roi Comment il est, il est si haut, si haut Qu'on ne peut l'attraper Il est si bas qu'on ne peut le renverser si, si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour. L'amour de Dieu, l'amour. Oui, de Dieu ici. Si merveilleux, l'amour. Oui, l'amour ici. vous oh, Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux annonçant la venue du Seigneur bientôt s'ouvriront les cieux. Combien de temps, combien de temps pensez-vous Mon frère, ma soeur, reste encore mes frères. Oui, il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bien. Oh oui, combien de temps Père, ne pas, c'est vous, mon frère ma soeur, nous restons comme mes frères. Oui, il est plus tard que vous ne le pensiez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Oui, Seigneur, se voyez dans le ciel. La terre est partout Proclamant oh, qu'il n'y aura plus de temps Lui, vous pour vous mourir Combien de temps, combien de temps pensez-vous Mon frère, ma sœur, mourrez sans comme des frères il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Bientôt, nous serons enlevés. Nous irons à la maison de celui qui nous attend. Avec Lui nous venirons. Combien de temps, Combien de temps pensez-vous Mon frère, ma soeur, nous restons comme mes frères. Oui, il est plus tard que vous ne le penser. Oui, le Seigneur revient bientôt. De toutes choses et Proches Soyez alors sage et Sobres Prenez Toutes les âmes du Dieu Vivez la vie De mon chrétien Combien de temps Combien de temps Pensez-vous Mon frère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 Well, yeah, yeah